Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier en ligne, celle-ci. Euh, on est tout juste à l'heure, donc je vois que j'ai encore pas mal de monde qui se connecte. On va patienter ensemble une petite minute, même deux, euh, pour être sûr que tout le monde soit présent pour ce webinaire. En attendant, est-ce que vous pouvez me dire si vous euh, m'entendez bien et si vous me voyez bien sur le chat euh, S'il vous plaît. Ça a l'air d'être OK pour le son. OK, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Génial. Euh, bonjour à tous, je suis vraiment enchanté de vous parler encore une fois aujourd'hui. Euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nos webinars, euh, là vous utilisez le chat, c'est parfait, euh, pour dire bonjour, pour dire au revoir, pour, pour dire si vous avez un problème technique, euh, si par exemple vous vous mettez à moins bien m'entendre ou, ou, ou ne pas voir mes slides. Euh, et juste à côté, vous avez un onglet questions, donc n'hésitez pas à, à poser des questions au fur et à mesure de cette présentation, euh, je prendrai du temps pour y répondre pendant la présentation et également à la fin, pour euh, essayer vraiment de, de balayer vos interrogations donc surtout n'hésitez pas euh, j'ai également enlevé les notifications donc normalement vous ne devriez pas être embêté par des notifications de messages donc ça doit être tranquille pour vous parfait, on attend encore une petite minute et on se lance bonjour à tous Euh, pour, pour vous parler un petit peu du contenu là, avant qu'on qu on commence officiellement, euh, on, on va parler workflow digital. Donc euh, aujourd'hui, normalement, pratiquement euh, tous vous nous connaissez déjà. Celle-ci qui on est, ce qu'on fait. Euh, pour ceux qui n'ont pas forcément encore de compte chez nous, vous pouvez euh, vous créer un compte trial, un compte de test. Euh, C'est totalement gratuit chez celle-ci. Euh, vous pouvez le faire tout de suite là. Euh, ça prend 30 secondes et ça vous permet en fait de manipuler en même temps que moi. Ça peut être vraiment intéressant. Donc si vous voulez le faire, euh, vous allez tout simplement sur euh, go.celle-ci, donc notre page d'accueil, et vous avez créé un compte. Vous allez voir, il y a je crois, 5 six questions à remplir. Euh, ensuite, vous allez avoir accès à un compte test, et ce qui est génial, c'est qu'il est déjà, euh, euh, on va dire, alimenté de données fictives, donc vous pourrez commencer à manipuler comme je vais le faire avec vous là. Donc, euh, n'hésitez pas, Voilà, je vous laisse une petite minute pour aller, euh, pour aller mettre votre, votre compte en place, si vous le souhaitez. J'ai une question d'ailleurs qui demande si cette présentation vous est envoyée. En fait, vous, dès la fin du webinaire, vous recevez un mail qui part automatiquement avec le replay, donc vous pouvez tout à fait le revoir. Moi, je vais également le, le mettre en, sur notre sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir également la possibilité de le revoir quand vous voulez ou de partager le lien si vous le souhaitez avec vos avec vos collègues. Je vous propose de commencer. Donc, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony, je suis responsable du marketing opérationnel chez CELSI. C'est moi qui vais vous présenter cet atelier en ligne. Celle-ci, qui on est, je fais très vite parce que la plupart vous nous connaissez déjà. Celle-ci, on est une solution SaaS 100% française installée à La Rochelle depuis le début. Toutes nos équipes sont ici à La Rochelle. Nos équipes commerciales, équipes marketing dont je fais partie, les équipes support vous répondent ici. Et également. Euh, nos développeurs qui sont ici à l'étage euh, et qui, qui font évoluer la solution tous les jours. Celle-ci, c'est une solution euh, de CRM, de relations clients, de facturation et de pré-comptabilité. Euh, aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler euh, indépendamment du CRM, de la facturation et de la pré-comptabilité. Euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment un workflow euh, complet. Donc, je vous montre juste... Donc ça, sur la slide, vous avez Frédéric et Alain, nos deux cofondateurs, hein, qui, ont, qui ont fondé celle-ci euh, en 2009. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est à peu près sur 5000 clients, 30 000 utilisateurs. Euh, et en termes de collaborateurs, on est à peu près 80. Alors Ça demande beaucoup, un petit peu plus de 80, je crois, aujourd'hui, salariés, entre La Rochelle et Bordeaux. Un outil CRM, comme je vous l'ai dit, avec plein de fonctionnalités. Un outil facturation, également plein de fonctionnalités. Et de pré-comptabilité. Je fais exprès d'aller assez vite euh, sur ces slides, parce qu'en l'occurrence, on va passer du temps sur la solution aujourd'hui. Là, on a euh, ce qui définit un workflow euh, optimum pour, euh, pour les, les, les sociétés. Donc, avec de la réactivité commerciale, avec de la validation de devis, cycle de facturation, paiement en ligne, bien sûr, et le suivi, le reporting, euh, qui fait euh, partie intégrante de ces solutions de CRM et facturation, pour que vous ayez un un vrai suivi de ce qui est fait, de ce qui va arriver, euh, un suivi de ce qui a été payé, de ce qui va arriver à payer. C'est vraiment très important, ce, cette notion de suivi et de reporting. Euh, je vous propose qu'on aille directement sur la solution. Là, je regarde en même temps, ça fonctionne toujours. Parfait. Donc, voilà, on va, on va passer là la petite demi-heure qu'on a passé ensemble sur ce compte test. C'est un compte test que j'utilise moi pour la Selfie Academy. La Selfie Academy, c'est une ressource qui vous est mise à disposition euh, gratuitement. Donc, vous tapez celle-ci, Académie, celle-ci, et vous arriverez, euh, vous arriverez sur, sur notre site qui vous est totalement dédié avec des parcours de formation pour vous permettre, en fait, de découvrir nos différentes fonctionnalités, euh, à quoi elles servent, quelle en est la plus-value pour vous, euh, comment les mettre en place et comment les utiliser. Donc, on va dire que c'est le niveau 1 et 2 de l'utilisation des fonctionnalités. Euh, ça vous renvoie vers des articles de fac. C'est des vidéos très courtes, très didactiques, qui vont vous permettre vraiment de prendre en main la solution euh, facilement. Et encore une fois, c'est totalement gratuit, donc vous pouvez aller faire un petit tour et puis, regarder euh, euh, les différentes fonctionnalités. Euh, J'essaie de vous en rajouter tous les mois. Là, on a euh, la fonctionnalité de rédacteur qui va bientôt arriver. On a fait le support le mois dernier. Donc, vraiment, on, on, on alimente très régulièrement cette académie de, de nouveaux contenus. Je reviens sur un workflow digital. Donc, pour un workflow digital, on va partir de la prospection. Euh, comment vous allez acquérir vos prospects euh, on va dire que la méthode la plus simple, c'est votre site Internet. C'est la méthode qu'aujourd'hui, tout le monde utilise. Euh, et moi, ce que je vais vous proposer, c'est on va dire le, le niveau 1 de la connexion. Ça veut dire qu'en fait, vous avez déjà un site Internet, vous avez celle-ci, et vous voulez les lier, mais on va dire, très facilement. Euh, bah, celle-ci, en fait, va vous proposer un widget que vous allez installer. C'est un formulaire de contact sur votre site Internet. Encore une fois, c'est inclus dans votre offre. Donc, euh, n'hésitez pas à le mettre en place. Quand je vous dis que c'est le niveau 1, c'est parce qu'en fait, vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, euh, de faire ce lien euh, via notre API qui vous est totalement ouverte. Donc, vous pourrez, si vous avez euh, les ressources ou si vous voulez qu'on le fasse pour vous, créer une connexion beaucoup plus poussée avec votre site via notre, euh, via notre API. On reprend le workflow ensemble. Donc, pour un workflow, quand vous arrivez sur celle-ci, première étape euh, qui, est, qui est très importante, euh, ça va d'aller créer votre tunnel de vente et créer vos sources d'opportunités. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc, je vais aller dans le menu. Tout se passe dans le menu, hein, très clairement. Je vais aller sur les modules, celle-ci. Et je vais aller chercher le module d'opportunité. Donc, clairement, c'est le module de CRM. Donc, euh, dans, dans, dans cette partie CRM, chez celle-ci, vous avez le suivi de la relation client avec la fiche client, la fiche prospect, euh, l'historique des échanges, les mails qui vont venir s'interfacer. Voilà, tout, tout ce qui va donner, en fait, une vraie valeur à la donnée client. Et vous avez cette notion d'opportunité d'affaires. Quelle opportunité vous allez avoir avec votre prospect ou avec votre client Quand vous arrivez dans celle-ci, vous avez des tunnels de vente. Ces fameux tunnels de vente, on les appelle des pipelines, donc, vous en avez un qui est déjà, euh, on va dire, installé dans votre compte. En l'occurrence, moi, je vous conseille vraiment de vous poser. Euh, ça va vous prendre 20 minutes avec vos équipes pour pouvoir définir votre propre tunnel de vente. C'est très important parce que le tunnel de vente qu'on vous donne, c'est un tunnel, euh, on va dire, le plus, le plus simple possible, celui qui va coller le, au plus de business. Euh, mais on s'est bien sûr rendu compte que chaque business avait potentiellement une méthodologie de vente différente. Euh, Est-ce que... Euh, vous avez tous les mêmes étapes. Bien sûr que non. Donc là, vous allez pouvoir, en fait, très simplement, ajouter un tunnel de vente et ajouter des étapes. Combien d'étapes vous voulez dans ce tunnel de vente C'est vous qui allez le définir. On veut vous laisser vraiment totalement libre là-dessus. Vous pourriez très bien imaginer que vous avez des tunnels de vente différents selon vos sources. Ça va m'amener à la deuxième étape. Les sources, en fait, c'est d'où vient votre opportunité d'affaires. Je vous montre ça tout de suite. En fait, dans celle-ci, vous allez pouvoir créer les sources qui vous conviennent. Donc nous, par exemple, là, on a parlé d'un site Internet. Euh, bah, vous pouvez avoir une source qui s'appelle euh, Demande d'information site Internet, par exemple. Vous pourriez avoir une autre source qui s'appelle Invitation Webinar. Suite à un webinar, est-ce que ça va pas déclencher des opportunités de vente euh, Vous pourriez avoir également une source qui marche extrêmement bien. Je vous invite à la mettre en place. C'est le parrainage vous avez des clients qui sont fidèles et satisfaits, ces clients-là, vous les poussez à parrainer et ils vous envoient des contacts pour leur vendre vos produits ou vos services. Là, en l'occurrence, c'est très intéressant comme source parce que c'est vraiment un tunnel de vente différent. Donc, quand vous avez cette source sur une opportunité, eh bien, vous allez emmener cette opportunité d'affaires dans un tunnel de vente qui est prédéfini pour vendre sous une, sous une méthode de parrainage. Euh, quand je dis une méthode de parrainage, ça veut simplement dire que bah, ce client, il vous connaît déjà, euh, de par le son parrain qui a déjà parlé de votre solution, de votre produit, de vos services. Euh, donc, vous avez peut-être des étapes que vous n'allez pas mettre dans votre tunnel de vente. Vous allez peut-être déjà commencer par une démonstration plutôt que de chercher à comprendre ses besoins. Ou euh, vous allez peut-être éviter de présenter qui vous êtes parce qu'il vous connaît déjà. Euh, à vous vraiment de définir ces étapes. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous ressemble. Euh, dans un premier temps, n'hésitez pas à en faire plusieurs différents euh, quitte à en avoir peut-être un petit peu trop. Et dans un second temps, vous allez pouvoir peut-être euh, uniformiser tout ça. Vous allez voir très rapidement, vous allez vous dire « Ok, ben, on a compris les tunnels de vente qui fonctionnent le mieux. Euh, par exemple, on a Roger qui a un tunnel de vente avec 12 étapes parce qu'il a énormément d'étapes quand il vend euh, nos produits. Et on a Pierre qui, lui, le fait en trois étapes. Et ben, on va avoir des informations dans celle-ci, du reporting qui va nous dire lequel fonctionne le mieux. Donc, peut-être que vous allez pouvoir dupliquer la méthodologie de vente de Pierre ou Paul euh, dans votre société et de dupliquer son tunnel de vente. Donc, voilà. Mon conseil, c'est vraiment n'hésitez pas d'essayer plusieurs formats pour trouver celui qui vous convient. Donc, vous voyez, là, on a potentiellement créé notre tunnel de vente, on a créé nos sources d'opportunités. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre en place, euh, j'ai envie de dire, un aspirateur à, à opportunités qui va automatiquement alimenter votre CRM. Et là, on va venir tout naturellement sur le widget. Je retourne dans les réglages. Alors, j'ai l'impression que vous avez un problème. Dites-moi si vous avez un problème. Est-ce que vous voyez bien mon compte, celle-ci euh, Je ne suis pas totalement sûr. Je vais remonter sur les commentaires. Non, ça a l'air de fonctionner. Idem, je vois. Euh, Patrick. Enchanté, Patrick. Je ne t'avais pas vu. Euh, non, ça a l'air de fonctionner. Et j'ai des personnes qui ne voient que là. Première page. Alors, euh, Vérifiez si votre si votre connexion est bonne. A priori, ça fonctionne pour beaucoup de monde, donc ça ne doit pas venir de moi. Euh, je suis vraiment désolé qu'il y ait ce, ce problème pour vous. Euh, là, moi, je suis sur une page en fait qui s'appelle Réglages Général. Euh, Dites-moi si c'est bien ce que vous voyez. Parfait, ça a l'air de fonctionner pour la plupart. Je, je continue. N'hésitez pas à me dire si euh, si, si ça, ça se met à, à peut-être à laguer un petit peu. Dites-moi. Parce que c'est vrai que le, le, le partage euh, via Livestorm peut prendre un petit peu de connexion, donc c'est possible que ça lague un petit peu. Euh, je reviens sur euh, sur les informations. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on va repartir, en fait, sur la première étape, qui est l'aspiration des leads. Qu en fait, tout simplement, vous avez ici un petit portail développeur qui vous est totalement dédié. Et quand vous cliquez dessus, vous avez accès à, je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'API, si vous savez coder, ou si vous avez les ressources en interne, vous pouvez coder des liens entre votre compte, celle-ci, les informations que vous avez dans celle-ci, pour potentiellement les envoyer dans une autre solution ou récupérer des informations d'une autre solution vers celle-ci. Ça c'est très important, euh, je passe dessus très rapidement parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est très important que votre écosystème euh, que vous utilisez tous les jours, euh, d'outils SaaS, d'applications, soit vraiment connecté avec votre outil de CRM parce qu'il faut que l'information soit centralisée. Pas de double saisie, pas besoin d'aller chercher l'information dans plein d'outils, ça c'est une perte de temps, une perte d'information et c'est source de beaucoup d'erreurs. Donc vraiment faites ces connexions-là, via l'API, via Zapier, une plateforme qui crée des connexions si vous le souhaitez, mais surtout faites-le. Et nous avons ici le petit widget donc, qui vous est mis à disposition. Vous voyez, je peux ici créer mon propre widget. Donc, en fait, je crée mon petit formulaire de contact qui va apparaître sur mon site Internet. Vous voyez ici, j'ai euh, toute une somme de paramétrages. Euh, je peux ici choisir la source. Vous voyez, j'ai bien choisi site web. Comme ça, quand ça va créer mon opportunité, ça va bien la créer avec la source site web pour que je puisse l'identifier. Et je vais choisir dans quel tunnel de vente je veux le faire apparaître. Donc, je vais pouvoir le faire apparaître dans le tunnel de vente qui va s'appeler formulaire de demande, par exemple. Euh, vous avez ici les champs euh, qui vont être à vous décider en obligatoire ou non, à afficher ou non. Ça, c'est les champs euh, de renseignement sur votre widget. Un petit conseil sur un widget, il faut demander ce qui est important pour vous, euh, ce qui vous permet de prendre contact avec... Euh, votre prospect euh, assez facilement. Donc, euh, évidemment, le téléphone, c'est l'idéal. Euh, le nom, l'adresse mail, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'adresse mail, très clairement. Euh, ne posez quand même pas trop de questions. Euh, on, on peut se rendre compte qu'on a des statistiques assez importantes d'abandon de formulaires quand les formulaires sont trop longs. Vous savez, on a des formulaires, quelquefois, qui sont sur 3, 4 pages différentes avec beaucoup de questions où on rentre vraiment dans le détail. Euh, et là, quelquefois, vous... Vous allez un peu trop loin dans la découverte client avant même d'avoir eu le premier échange. Donc voilà, c'est à tester. Vous pouvez tester plusieurs formats euh, et, et vous pourrez voir lequel correspond vraiment euh, à, à votre cible, à votre, à votre persona. Euh, Est-ce qu'il est très digitalisé, et va laisser ces informations ou pas trop. Et donc, vous vaut lui demander juste un nom, une adresse mail euh, et le recontacter directement. Ensuite, vous allez pouvoir choisir, hein, il y a une partie de design, hein, bien sûr, alors qu'elle reste assez restreinte, mais qui vous permet quand même euh, d'avoir un design proche de votre site Internet. Vous allez choisir également où vous voulez le faire apparaître, en bas à droite, en bas à gauche, voilà, vous pouvez euh, choisir un petit, peu, un petit peu tout ça. Et ensuite, vous allez tout simplement enregistrer toutes ces informations. Celle-ci va vous générer un bout de code, en fait, ici, que vous allez pouvoir copier et coller sur votre site Internet. Et là, vous avez euh, un widget euh, prêt à alimenter votre CRM en demande de contact, demande de démo, demande d'information, euh, pourquoi pas même demande de support si vous le souhaitez. Donc ça, c'est euh, l'étape 1 pour pouvoir alimenter votre CRM. On va partir de cette étape 1 pour créer notre workflow et voir comment dans celle-ci, on va gérer en fait, euh, bah, cette demande, tout simplement. Donc je vais retourner maintenant euh, sur mon tunnel de vente. On va aller sur « Vue pipeline ». Là, j'arrive sur un fonctionnement classique de ma solution, celle-ci. Donc, maintenant, ce que j'ai fait là, ça va se, se, se gérer automatiquement. Je n'ai plus à y revenir. Euh, j'arrive le lundi matin au travail. Mon site Internet a fait son travail. Le widget a fait son travail. Je vais avoir des, des, des demandes qui ont été remplies. J'arrive le lundi matin, j'ai 20 demandes, 20 opportunités qui ont été créées euh, dans mon étape qui va être euh, piste, par exemple, que vous pouvez définir comme vous le souhaitez. À partir de là, je vais pouvoir... Tout simplement commencer mon lundi matin en venant voir ici les informations qui ont été alimentées sous forme euh, d'opportunités d'affaires dans mon CRM. C'est du prospect qui vient vers vous automatiquement, une préqualification automatique qui va vous permettre euh, de, de jauger euh, vos tâches, lesquelles est prioritaire, vous allez pouvoir comme ça prioriser vos actions euh, directement dans votre CRM. Vous voyez, vous pouvez avoir autant d'opportunités que vous voulez. Vous pouvez très facilement la glisser-déposer dans une autre étape. Et surtout, très important, vous allez pouvoir créer des scénarios de mailing. Ça veut dire qu'on va, on va regarder mon, mon cas de figure où c'est dans le week-end. Hein, c'est souvent en fait, le soir ou dans le week-end qu'on s'informe euh, sur Internet ou qu'on remplit des formulaires de demandes, euh, de questions, euh, de démonstrations, ce genre de choses. Euh, parce qu'on est tous pareils, on est très occupé la journée. Donc, quand vous arrivez, en fait, euh, bah, potentiellement, j'ai fait moi une demande sur votre site Internet et j'ai passé euh, 10 heures, 12 heures, euh, 48 heures si c'est le week-end sans la moindre réponse de votre part. Ça, c'est embêtant. Donc, en fait, vous allez pouvoir très simplement ici Activer des automations de mails. Automation de mails, c'est un scénario de mails qui va partir à partir du moment où l'opportunité est créée et qu'elle arrive dans l'étape où vous avez défini cette automation. Vous pouvez avoir autant de mails que vous voulez. Vous allez choisir à quel moment vont partir ces mails. Est-ce qu'ils partent dès que vous arrivez dans l'étape, donc dans, dans votre étape de tunnel de vente Est-ce que c'est trois jours après, cinq jours, dix jours Est-ce que vous avez même un schéma sur 20 jours À vous de le décider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça va vraiment me rassurer si au moment où je remplis mon formulaire, je reçois directement dans les secondes qui suivent un mail pour dire « Anthony, on a bien pris en compte votre demande, je reviens vers vous le plus rapidement possible. » Et si jamais ça tombe le week-end, bah, j'aimerais bien ici avoir un petit mail peut-être qui part à J plus 2 et qui va dire « Anthony, voici un peu de contenu qui peut vous intéresser. » Voilà, vous avez identifié que j'étais intéressé euh, par votre produit que vous vendez, c'est assez sympa de m'envoyer peut-être, euh, je ne sais pas moi, une présentation du contenu, euh, un, un témoignage client de quelqu'un qui a été ravi de vos services, ce genre de choses. Moi, ça va me permettre de patienter, de m'alimenter également en information euh, pour pouvoir reprendre contact ensuite avec moi. Euh, en plus, ce mail va pouvoir partir avec un expéditeur que vous choisissez donc, imaginez que c'est Gauthier, chez vous, qui est en charge euh, des, des, des leads qui arrivent depuis le site Internet. Bah, c'est très sympa qu'en fait, il soit déjà identifié. Les mails vont partir à son nom. Donc euh, moi je vais recevoir un mail qui dit euh, Salut Anthony, c'est Gauthier, euh, je travaille chez celle-ci, je reviens très rapidement vers toi, merci de l'intérêt que tu portes à notre solution. Donc c'est vraiment hyper qualitatif, vous allez pouvoir le personnaliser, on n'a pas l'impression que c'est un robot qui l'a envoyé. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette, cette info. Euh, moi, potentiellement, j'ai fait une demande sur votre site, je reçois une info comme ça, je n'ai pas forcément cumulé les demandes. Mais je vais peut-être attendre de voir euh, comment, comment avancent nos échanges. Euh, ces fameux tunnels de vente, euh, vous allez pouvoir les créer dans chacune des étapes si vous le souhaitez, euh, avec autant de mails que vous le souhaitez également. C'est très simple en fait, vous avez la possibilité de créer des mails types dans celle-ci et ensuite vous allez aller récupérer euh, le, le contenu des mails. Vous voyez ici, je peux aller chercher euh, des mails différents qui ont, été, qui ont été créés dans mon compte. Donc, ça vous demande un peu de, de, de paramétrage, j'ai envie de dire. Ça vous demande de vous poser un peu sur un contenu. Ce qui est assez génial, c'est que si vous avez une ligne marketing euh, bien définie, vous allez pouvoir marquer cette ligne marketing également euh, sur un service sales comme celui-ci euh, où là, vous allez pouvoir employer les mêmes termes, euh, être sur le même discours que vous êtes en, en, en avant-vente ou en campagne marketing euh, dans les mails qui sont envoyés par euh, vos équipes commerciales. C'est vraiment, vraiment intéressant de rester sur cette même ligne. Euh, de toute façon, aujourd'hui, euh, l'alignement sales et marketing, c'est euh, un point crucial. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire comme ça, euh, automatiquement sans demander à vos sales d'aller le faire, de taper les mails à chaque fois. Ça peut, ça peut vite devenir compliqué. Et comme vous le voyez, je peux le mettre euh, dans chacune des étapes de mon tunnel de vente. Moi, ce que j'adore et ce que je vous conseille, c'est d'avoir une étape à la fin euh, après affaire conclue, qui serait peut-être satisfaction, fidélisation, avec des mails prédéfinis qui vont partir régulièrement et qui vont vous permettre en fait d'alimenter euh, votre client, euh, lui demander si tout s'est bien passé pour lui, avoir lui montrer vraiment de la considération, euh, lui dire voilà, c'était important qu'on se parle en avant vente, c'était évidemment important qu'on se parle pendant la vente, mais après la vente je veux garder ce contact, euh, savoir comment vous avez vécu tout ça, savoir si le produit ou le service vous convient, et potentiellement euh, si vous êtes satisfait peut-être que vous pouvez euh, parrainer d'autres personnes. Donc voilà, il y a, y a un intérêt bien sûr derrière, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire là, et en plus ça pourra se faire automatiquement avec les automations de mail. Donc voilà, je vous le conseille fortement, au moins de le tester. Vous allez voir, les, les résultats sont assez rapides et assez probants. Euh, avant de basculer sur la création de devis, je vais regarder si on avait des questions. Alors, j'ai des questions sur euh, sur la récupération. Donc là, c'est Sabrina qui demande la récupération euh, d'un historique depuis un autre CRM. Euh, c'est une question très importante. En fait, quand vous arrivez dans, dans, dans celle-ci, évidemment, vous allez avoir un compte vide que vous allez devoir alimenter des informations que vous avez déjà. La base, c'est par exemple votre fichier client. Euh, après, vous avez peut-être envie de récupérer votre facturation. Enfin, il y a plein de choses. Donc, euh, il y a plusieurs possibilités. La première, on vous donne une puissante plateforme d'import et d'export dans celle-ci. Donc, on va vous laisser libre d'importer vos clients, vos prospects, vos contacts, euh, ce, type, ce type de choses. Vous pouvez le faire vous-même. Euh, C'est clairement du copier-coller dans du fichier CSV, Excel. Donc, vous pouvez vraiment le faire en autonomie. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, et, euh, et, je ne sais pas moi, réimporter vos opportunités d'affaires, vraiment aller loin dans, dans ce que vous voulez importer dans le CRM, pour vraiment avoir la totalité de votre historique, euh, c'est possible de le faire également via notre API, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir importer un peu ce que vous voulez euh, pour alimenter votre compte celle-ci. Euh, également si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire vous-même on a un service, euh, les services de Mathieu ici euh, en interne, qui peut le faire pour vous donc euh, ils sont euh, vous, vous retrouvez d'ailleurs leurs coordonnées sur le site si vous voulez leur poser des questions euh, ils pourront très rapidement en fait euh, bah, vous faire un devis vous dire ce que ça va coûter euh, ce qui est assez génial c'est qu'en plus de le faire pour vous ils peuvent vous apprendre à le faire et ça, c'est top, parce que ça veut dire plutôt que de vous dire, bah voilà, le compte, il est paramétré, on a fait ce que vous vouliez, on a pris votre cahier des charges, on a fait ce qu'il fallait dans celle-ci, on vous montre comment faire. Comme ça, si un jour vous voulez modifier quelque chose, bah vous savez le faire vous-même. C'est vraiment important et ils sont, ils excellent en fait dans, dans, dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas à leur poser la question. Alors, j'ai également une question, d'Hugo intéressante. Euh, je comptais y venir en fait, à la fin de la présentation. C'est la possibilité de, par exemple, faire des automations de mails via un outil de mailing. Alors oui, en effet, c'est tout à fait possible. Celle-ci euh, met un point d'honneur en fait, à se connecter à énormément d'outils. Encore une fois, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais vous pouvez, ou via l'API, ou via Zapier, pour ceux qui connaissent une plateforme de, de connexion, on va dire no code, qui vous permet en fait de connecter votre outil, celle-ci, avec vos outils du quotidien. Euh, si par exemple, vous utilisez un outil de mailing euh, pour faire, je ne sais pas moi, par exemple, du nurturing, euh, envoyer votre newsletter. Alors, il y a dans celle-ci déjà un outil de marketing euh, très puissant, mais si vous voulez aller encore plus loin et utiliser un outil que vous utilisez déjà, euh, ben, vous pouvez tout à fait le faire. Par exemple, vous pourriez alimenter euh, des mailing lists depuis celle-ci, vers un outil mailing. Vous pourriez, à l'inverse, par exemple, créer des, euh, des campagnes de nurturing, euh, faire du, du, du, des campagnes hot-band sur un, un personnage que vous avez identifié avec un outil, euh, peu importe quel outil, avec un lemnist, par exemple, et euh, récupérer les informations de ce lemnist et les intégrer à celle-ci. Euh, voir à quel moment un prospect est chaud et à quel moment vous allez le basculer à votre service sales c'est vraiment intéressant de, de, de pouvoir se dire « Ok, bah, je suis dans un outil que je connais parfaitement, euh, j'arrive à mesurer la température d'un prospect, je sais à quel moment je dois le donner à un sales, mais comment je vais lui donner ?» Et bien là, en fait, vous allez pouvoir l'automatiser euh, avec une source, comme je vous disais tout à l'heure, qui serait par exemple, je ne sais pas moi, « Nurturing euh, »,« Nurturing Campagne A », par exemple. Euh, et en fait, vous pourrez alimenter vos sales d'opportunités qui viennent de cette campagne. Et votre sales, quand il va se connecter, il va tout de suite voir bah, qu'il ne faut pas le traiter de la même façon, parce qu'on n'est déjà plus sur l'une bande, mais de l'autre bande, que ça vient d'une campagne A, B, C, D, peu importe, mais il a connaissance de cette campagne, il en connaît le contenu. Euh, si vous avez été chercher une transverse métier, par exemple, bah, il saura précisément comment vous avez été cherché, et il aura l'historique, il pourra récupérer cet historique. Donc, vous pouvez bien sûr créer ces connexions, et même, je vous, je vous le conseille, c'est crucial aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, de créer ce type de connexion. Je pense que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Excusez-moi, je regarde un petit peu plus. Alors, j'ai une question pour créer un lien avec une application que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas vous répondre, Delphine. Euh... N'hésitez pas à passer sur le site. Vous avez un onglet de chat, en fait. Ça, ça vous parle directement en fait avec le, le support ici à La Rochelle. Euh, ils ont énormément plus de connaissances que moi. Ils sont vraiment top euh, chez nous sur le chat. Ils vous répondent rapidement. Ils sont super sympas, euh, hyper pro. Donc, n'hésitez pas à leur poser ce type de questions. Euh, moi, je pourrais également creuser un petit peu après le webinar si vous le souhaitez. Pour les sources, pouvons-nous ajouter une source partenaire, Marie Oui, en effet, vous pouvez, Marie-Alice, pardon. Euh, vous pouvez ajouter une source partenaire, bien sûr. Euh, vous êtes totalement libre, en fait, dans, le, dans les sources que vous allez créer. Euh, je vous déconseille d'en avoir 50, parce que pour euh, croiser les informations, c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, avoir des familles de sources, euh, marketing avec vos différentes campagnes, euh, site Internet avec peut-être vos différents formulaires, si vous en avez sur plusieurs pages. Euh, je ne sais pas moi, un e-commerce à, à vous de, de, de définir un petit peu vos sources euh, même chose que pour vos tunnels de vente partez très large et puis à un moment vous allez un petit peu réduire vos sources, ce qui est vraiment génial c'est que vous allez vite en fait, savoir quelle source fonctionne euh, combien vous gagnez par source euh, quelles sont, euh, euh, quelle est votre, votre, votre vente euh, en combien de temps se font les ventes par rapport à la source parrainage euh, la méthodologie est-ce qu'elle fonctionne bien Enfin voilà, vous avez vraiment des notions qui vont vous permettre d'évoluer et de, de rendre toujours plus performant euh, votre équipe commerciale. Vous allez leur donner des armes qu'ils n'avaient pas conscience de tout ça, mais ils vont adorer. Ok, je pense que je suis bon sur les questions. Je vous propose de continuer, donc j'allais passer euh, sur le devis. Euh, on va dire que de façon classique, plus on avance dans le tunnel de vente, bien sûr, à un moment, on va envoyer un devis, euh, c'est évident. Vous allez pouvoir directement, depuis votre opportunité, envoyer le devis, euh, ou alors directement le créer euh, sur l'onglet devis c'est vous qui décidez, il y a, il y a toujours plusieurs chemins en fait, qui mènent au même endroit euh, dans celle-ci, c'est pour vous rendre en fait, la solution le plus, euh, le, le plus confortable possible. Euh, par exemple, si je vais euh, sur cette opportunité, là j'ai été directement sur le client, je suis sur l'agence Luthor, parfait. Euh, on voit que pour cette agence, j'ai des opportunités en cours, vous voyez j'en ai plusieurs, avec des statuts en retard, perdu, gagné. Je vais aller sur celle qui est perdue. J'ai la possibilité d'aller voir si à l'époque, j'avais déjà fait des documents. Et je vais pouvoir, si j'ai envie, créer un document. Je vais lui créer un devis. Je peux partir d'un modèle. Là, C'est très intéressant. Euh, nous, on l'utilise beaucoup en interne, pour rien vous cacher. C'est la possibilité en fait de créer des modèles de devis. Euh, vous en créez autant que vous voulez. Euh, vous voyez ici, moi, j'ai des modèles différents hein, qui s'appellent abonnement, formation, maintenance. Euh, ce qui est génial quand on crée un modèle, c'est qu'il va être pré-rempli. Euh, je vais dire à mes équipes commerciales, vous vendez, euh, je ne sais pas moi, 15 produits différents, on vend à peu près toujours de la même façon. Bah, vous allez pouvoir aller chercher un modèle existant. Vous allez lancer la création du devis. Et là, vous avez un devis donc, que vous pourrez rendre beaucoup plus joli que, que celui-ci, je vous rassure, euh, qui va déjà être pré-rempli. J'ai déjà toutes les informations. Euh, imaginons qu'il euh, y a déjà 10 lignes de pré-rempli, les montants, la TVA, les réductions. Enfin, on, peut vraiment, euh, on peut vraiment faire ce qu'on veut. En l'occurrence, vous pouvez encore le modifier si vous le souhaitez, mais ce qui est génial, c'est que par exemple, tout ce qui va être paramétrage de délai de paiement, de moyens de paiement, euh, c'est les préférences de documents, bah, tout ça c'est déjà paramétré. Ça veut dire que vous avez toute cette étape qui est déjà faite. Alors bien sûr, vous pouvez la modifier, mais en l'occurrence, si vous l'avez mis en place sur un modèle, c'est que normalement, ça doit correspondre à 90% de vos clients. Donc vous pouvez en fait hyper rapidement créer un devis. Nous, ce qu'on adore, c'est avoir euh, le prospect au téléphone, lui dire, OK, bah, la solution, vous l'adorez, c'est génial. Bah, ce que je fais, c'est que je vous fais un devis et je le fais devant vous. En 30 secondes et on montre à quel point et en fait on va montrer à quel point la solution est performante parce qu'on a créé le devis directement sous les yeux du client on arrive sur une page devis qui reprend en fait ce qu'on vient de faire et là on va décider de pouvoir l'envoyer depuis votre interface celle ci directement chez votre client J'insiste sur l'envoyer depuis l'interface. On ne va pas vous demander de le télécharger et de l'envoyer depuis votre adresse mail. Nous, on va connecter votre adresse mail à celle-ci. Celle-ci va rester cachée. Et en fait, vous allez l'envoyer. Par exemple, si vous utilisez Gmail, moi aujourd'hui, j'utilise Gmail, quand j'envoie un devis euh, à, à nos prospects, à nos clients, euh, c'est mon adresse Gmail qui apparaît. Euh, euh, ci.com euh, Mais si... c'est Mon adresse, celle-ci, pardon. Euh, mais si vous le souhaitez, euh, on reste en cache, on apparaît. C'est vraiment vous qui décidez et en l'occurrence, ce qui est génial, c'est que vous pouvez envoyer directement depuis cette page, mais vous pouvez également récupérer. Même pas vous pouvez, c'est que tous les mails, tous les échanges de mails que vous avez avec vos clients, vos prospects, sont récupérés et rangés. Donc, vous allez pouvoir retrouver dans la fiche contact ici, Agence Luthor, la totalité des mails qui ont été échangés avec ce client, avec les différents contacts, par moi bien sûr, mais également par tous mes collaborateurs. Donc, imaginez la puissance de cet historique, c'est vraiment génial. Moi, j'ai la possibilité de voir qui a eu quel échange, à quel moment avec mon client. Donc, c'est vrai pour les historiques qu'on va rentrer nous-mêmes manuellement, c'est vrai pour les appels téléphoniques, c'est vrai pour les échanges de mails, c'est vrai pour les documents. Quand je vais envoyer ce document, je vais avoir la possibilité de l'envoyer avec une signature électronique. C'est l'étape qui vient juste après, qui est très intéressante. Donc, avec celle-ci, on vous donne cette possibilité de signature électronique. Vous avez juste choisir ici le signataire, donc euh, qui va signer en fait ce document chez votre client. Là, en l'occurrence, je vois que la gérante, c'est Naomi. C'est Naomi que je vais mettre en, en, en signature. J'ai un modèle ici qui est prédéfini. Je vais pouvoir tout simplement envoyer. Ça va envoyer euh, un mail qui va dire « Bonjour Naomi, vous avez un nouveau document à signer qui vient de celle-ci. Un lien pour signer le document. Une validation de signature euh, avec l'envoi d'un code secret. Vous pouvez choisir que ce soit par SMS ou par mail. Et là, vous avez une signature légale de votre document de vente. J'insiste sur la partie légale. C'est aujourd'hui très important. Si vous devez partir sur des achats, si vous devez bloquer du temps sur vos, vos, vos, vos équipes, par exemple, ben vous pourrez le faire parce que vous avez vraiment une signature euh, légale. Et en l'occurrence, moi, qui ai envoyé le document, je suis alerté, j'ai une notification qui me dit « Naomi a bien signé le document ». Donc, on peut partir sur la prestation, par exemple. Donc ça, c'est vraiment assez génial. On travaille avec Usign, qui est français, pour cette signature électronique, qui est totalement intégrée, vous n'avez rien à faire, et vous pouvez recharger en fait, vos crédits très simplement dans vos réglages, et vous pourrez rajouter des signatures si vous en avez besoin. Donc là, on est sur la signature électronique, je vais monter juste au-dessus, sur le tracking. Le tracking de documents, c'est également très intéressant chez celle-ci. Quand vous envoyez un document à l'un de vos clients, en fait, celle-ci va pouvoir, si vous le souhaitez, vous notifier euh, de son ouverture. Votre document a été ouvert à telle heure pendant tant de temps par telle personne. Euh, C'est d'autant plus important quand vous avez peut-être un petit peu de mal à échanger ou vous avez un petit peu de mal à, à saisir le bon moment pour relancer un devis, par exemple. Ben là, vous aurez, par exemple, le devis qui a été ouvert deux fois en deux jours. Là, la personne est dessus en ce moment. C'est peut-être le moment de prendre votre téléphone, de l'appeler et de dire euh, « Je me permets de vous relancer par rapport au devis. Euh, » Si vous voulez montrer également la la, la puissance de votre outil, vous pouvez tout à fait dire, bah en l'occurrence, je sais que là, par exemple, vous l'avez regardé, euh, un peu périlleux, quelquefois, les gens n'aiment pas trop, euh, mais voilà, c'est clairement du tracking, rien n'est caché, parce que quand on regarde ce devis, on clique sur un lien, donc évidemment, le tracking euh, est défini par ce lien. C'est vraiment puissant euh, dans les phases de négociation, vraiment euh, à tester, euh, encore une fois, c'est inclus dans votre offre, donc euh, testez-le, c'est vraiment très intéressant. On va basculer sur la facturation. Est-ce que je parle trop Oui, je parle trop. On va basculer sur la facturation. Je réponds à une question de Capucine très rapidement. Euh, en l'occurrence, oui, vous pouvez faire signer des contrats parce qu'on a euh, ce qu'on appelle un module rédacteur chez celle-ci, une fonctionnalité rédacteur, vous pouvez créer en fait, des propositions commerciales bien plus poussées euh, avec différentes pages, avec... Euh, euh, la possibilité d'également y ajouter une signature électronique. Donc euh, voilà, c'est vous pouvez tout à fait le faire. Euh, les vidéos sur la SLC Academy vont sortir là à la fin du mois, semaine prochaine, euh, on, on vous les met en ligne, comme ça vous aurez vraiment le schéma complet pour pouvoir l'utiliser et le mettre en place. Je passe rapidement euh, sur la facturation, parce que sinon je vais vous prendre beaucoup plus de temps que je vous avais je vous avais promis. Euh, en fait, je vais pouvoir tout simplement ce document euh, le, le le convertir. Vous voyez, je l'ai envoyé, j'ai une signature, j'ai une acceptation, euh, j'ai besoin de, de créer la facture. Ben non, on ne crée plus la facture. Euh, on évite cette étape, encore une fois, qui prend du temps et qui est source d'erreur. Vous allez pouvoir tout simplement convertir le document en facture. Vous pouvez le convertir en, en plein de choses. Euh, en modèle, par exemple, si c'est une facture que vous allez réutiliser plein de fois. Euh, moi, je le transforme en facture. J'ai la possibilité de vérifier, bien sûr, ce que j'ai fait. Moi, je vais juste faire enregistrer et quitter. Et même chose, j'atterris directement sur ma page facture, donc on voit que là c'est en brouillon, à partir du moment où je vais l'envoyer, ce sera en envoyé, donc voilà, vous avez tout à fait cette possibilité. Euh, c'est très simple, vous avez vu, ça m'a pris euh, quelques secondes, ça a été rechercher ma numérotation de facture, j'ai mon historique, voilà, c'était un devis que j'ai transformé en facture, mon numéro de devis, mon numéro de facture, tout est suivi, tout est, euh, tout est fléché, donc euh, aucune inquiétude par rapport à ça, euh, et vous allez pouvoir, euh, une fois, régler l'envoyer le, en comptabilité. Régler, c'est très important. Sur cette facture, je vais pouvoir proposer des moyens de paiement. Je vous l'ai montré très rapidement dans les paramètres du document. Mais chez celle-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose un maximum de moyens de paiement différents, déjà intégrés à celle-ci, pour que votre client, euh, à cette étape très importante, de votre tunnel de, de, de vente, ne vous disent pas « Ah ouais mais moi, je voulais payer comme ci, je voulais payer comme ça. » Non, tout est possible. Vous pouvez payer directement par carte bleue, vous pouvez faire du prélèvement bancaire, vous pouvez travailler avec GoCardless, qui va faire du prélèvement récurrent, par exemple, si vous vendez un abonnement, une box, ce genre de choses. Euh, voilà, tout est possible, et surtout extrêmement simple à mettre en place euh, pour que vous ayez vraiment euh, un minimum de difficultés à récupérer votre argent. Point très important, sur le devis comme sur la facture, vous avez de la relance automatique. La relance automatique, c'est une fonctionnalité présente dans celle-ci qui vous permet en fait, de créer un schéma de relance type qui va vous permettre de relancer en prenant comme critère euh, la date d'échéance de votre document. Vous allez pouvoir décider de relancer avant échéance et après échéance. Euh, c'est très, très efficace pour les devis. Bien sûr, pour les factures, ça, tout le monde en a conscience. Mais n'hésitez pas à le mettre en place également pour les devis. Ça va vous permet vraiment de relancer en disant « Attention, votre devis arrive à échéance euh, dans trois semaines. Euh, il serait peut-être temps qu'on se donne un petit coup de téléphone. » Et également après échéance. Et pareil pour les factures, là vous êtes un petit peu plus connaisseur, j'imagine, de cette méthodologie, elle est mise en place depuis très longtemps dans les sociétés, c'est de se dire, ok, bah je vais relancer avant date d'échéance de ma facture pour limiter mes défauts de trésorerie et pour avoir vraiment évité les défauts de paiement, et bien sûr des relances automatisées, également les jours qui suivent la date d'échéance. Ça évite de, de prendre trop de temps à une personne qui est censée faire ses relances, et puis cette personne, elle va juste venir en fait en bout de relance automatique pour dire, ok, bah j'ai encore quelques défauts de paiement, sur, sur deux, trois factures. Les autres ont été réglées grâce à ces relances. Mais je vais pouvoir, moi, passer en mode manuel et appeler les personnes une par une. Donc, c'est encore une fois un gain de temps et surtout un vrai gain de trésorerie pour vous. Euh, J'ai basculé les factures, Paiement. vous pourrez envoyer tout ça en compta. J'ai fait à peu près mon workflow. Euh, J'espère que ça a bien été compris que ce workflow, il est il est vraiment optimisé au maximum pour vous donner, en fait, euh, pour, pour que ce soit automatisé, pardon, au maximum, pour vous donner un maximum de confort euh, et que vous puissiez euh, travailler sereinement, euh, facturer sereinement et récupérer votre argent encore plus sereinement. Euh, J'ai très largement dépassé. Je passe un petit peu sur les questions. Donc N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser. Euh, J'espère que vous ne partiez pas à midi pile. Je suis vraiment désolé. Euh... Alors, pour faire les relances, euh, j'ai une question pour savoir, pour faire les relances de paiement, est-ce qu'on doit passer par les, les pipelines Non, pas du tout. En fait, c'est dans vos paramétrages. Euh, vous avez directement les relances dans la partie comptabilité euh, et vous allez pouvoir en fait gérer votre relance. Euh, c'est simple, dans celle-ci, on va vous donner un schéma euh, prédéfini. Vous pouvez l'utiliser ou le modifier. Et en fait, quand vous allez euh, créer vos documents, vous allez choisir s'ils font partie de cette relance ou non. Euh, ou sur vos clients Est-ce que vous souhaitez que tous vos clients fassent partie des relances ou seulement certains Et après, ça partira totalement automatiquement indépendamment euh, des tunnels de vente. Donc, il euh, n'y a pas forcément d'opportunité. C'est vraiment lié au document en lui-même. Alors J'ai une question d'Océane qui demande si le, le, le support de contact via le widget euh, peut intégrer une plage de réservation de meeting ou de call. Euh, Aujourd'hui, on peut vous le proposer en fait en connexion à celle-ci, pour vous proposer euh, de, de, de gérer un agenda, par exemple. Aujourd'hui, nativement chez celle-ci, ça n'existe pas. Euh, c'est en réflexion, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on peut réserver des plages horaires. Il y a des outils en fait pour vraiment réserver des plages horaires pour des démonstrations, par exemple. Euh, c'est tout à fait quelque chose qu'on qu pourra intégrer, qui n'est pas native chez celle-ci, mais qu'on pourra intégrer. Alors, j'ai une question de Julien pour les signatures électroniques, savoir si elles sont payantes et s'il faut souscrire un abonnement YouSign. Pas besoin de souscrire à un abonnement YouSign, c'est totalement intégré à celle-ci. Et en fait, on vous propose cette signature nativement dans celle-ci. Donc, en fait, le prestataire, c'est YouSign, mais en fait, c'est le prestataire de celle-ci. Euh, et les signatures sont payantes. Euh, le, le, le tarif est totalement disponible sur le site. Vous en avez déjà d'offertes quand vous arrivez dans celle-ci pour vous familiariser avec les signatures. Et ensuite, vous pouvez acheter des crédits euh, dans, dans votre compte. Donc, vous avez la possibilité, vous êtes dans Réglages, euh, Ajouter des crédits, et vous pouvez ajouter des crédits de signature électronique, d'email marketing, si vous voulez utiliser le, le module d'email marketing, par exemple. Peut-on parler rapidement de la gestion des abonnements Oui, tout à fait. En plus, j'adore cette fonctionnalité. Euh, en fait, dans celle-ci, vous pouvez gérer ce qu'on appelle une facturation récurrente. Donc, si vous vendez votre service, vos produits euh, sous forme d'abonnement, vous allez pouvoir en fait euh, dire que, euh, en fait, vous créez un, un document qui va s'appeler abonnement. Ce document, quand vous allez euh, le facturer, vous allez passer par un modèle d'abonnement qui va vous proposer en fait de créer une récurrence. Donc, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir dire, euh, bah, en fait, moi, je veux vendre. Euh, ce, ce document euh, sur euh, cette prestation sur euh, 12, 24 mois. Je veux que ça parte tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, à vous de le décider. Euh, et par exemple, le premier lundi de chaque mois. Donc, ça va vraiment très vite. Vous allez pouvoir le, le, le mettre en place en trois minutes, euh, créer cette récurrence. Et ensuite, par exemple, si vous avez défi, dé, décidé que c'était le premier lundi de chaque mois, et bien, votre facture va partir auprès de votre client le premier lundi de chaque mois. Vous allez voir, vous avez des fonctionnalités de vérification. Par exemple, ça peut partir automatiquement vers votre client ou ça peut vous alerter et dire « Anthony, il y a une facture qui est prête, il faut la validation. » Et je clique sur « Validation » pour que ça parte auprès du client. Ce qui est génial, c'est que vous allez automatiser en fait cette partie abonnement. Vous n'aurez plus besoin de vous en inquiéter parce que ça partira automatiquement. J'ai généré mon abonnement pendant un an, deux ans, trois ans, je suis tranquille. Et en parallèle, vous allez mettre en place GoCardless qui va vous permettre de faire les prélèvements également automatiques. Donc en plus d'avoir ces factures qui partent automatiquement, vous avez un prélèvement sécurisé qui va se faire également automatiquement. Donc, vous n'aurez pas besoin, en fait, de courir après les paiements de ces fameux abonnements. C'est vraiment très simple à mettre en place. D'ailleurs, il y a des vidéos sur l'académie pour vous l'expliquer, pour faire vraiment du, du didactique. On va faire vraiment du pas à pas pour vous expliquer comment le mettre en place. Mais c'est hyper simple et c'est d'une puissance assez hallucinante. Alors, j'ai une question de Marjorie. Euh, vos questions sont vraiment très intéressantes. Euh, savoir si on peut mettre différents degrés d'administration euh, aux salariés en fonction de leur rôle, leur responsabilité, par exemple. Alors, oui, en effet, euh, ça fait partie des réglages de base de celle-ci. Quand vous arrivez dans celle-ci, vous allez donner des droits euh, et des privilèges, en fait, à vos collaborateurs. Par exemple, vous, en tant que gérant, vous pouvez vous donner euh, total droit et privilège de la solution. Vous allez pouvoir dire que le service commercial n'a accès que euh, à la partie devis, par exemple, et pas à la partie facturation. Votre ADV à la partie facturation. Euh, vous pourrez même aller plus loin et dire « Chaque commercial n'a accès qu'à son tunnel de vente » pour ne pas aller voir ce que les petits copains font. Ça, c'est vous qui allez le décider. Euh, dans celle-ci, on a également ce qu'on appelle la fonctionnalité de rapprochement bancaire. C'est euh, la visibilité de vos comptes bancaires dans votre interface celle-ci. Et ça, bien évidemment, euh, vous allez pouvoir vous garder les droits de cette visibilité, mais le couper à tout le monde. Euh, c'est vraiment euh, votre privilège de dire qui a le droit de voir ou de faire quoi. Et d'ailleurs, plus qu'un privilège, moi je vous le conseille, parce que donner trop de droits en fait, à vos collaborateurs, ça veut dire qu'ils vont peut-être se perdre à un moment dans la solution, parce qu'eux, ils ont en fait les, les 15 mêmes actions à, à faire sur, sur celle-ci, ils n'ont peut-être pas forcément besoin d'avoir accès à la totalité, parce que celle-ci est quand même faite aujourd'hui pour répondre à vos différentes équipes. Donc ça peut être très intéressant de, de, comme ça, d'encadrer. De, euh, autre point très important, euh, l'export de données, vous n'avez peut-être pas envie que n'importe lequel de vos employés puisse exporter vos données à tout moment. Donc, en effet, c'est tout à fait possible. Euh, vous allez dans les réglages euh, et vous allez pouvoir donner des droits et des privilèges. Alors, existe-t-il une vidéo qui explique la procédure pour automatiser euh, la relance de facture alors, de mémoire, oui, il me semble en avoir fait une. Je ne sais plus si on était sur l'ancienne interface ou la nouvelle. Euh, vous pouvez aller voir directement sur l'académie celle-ci. Je suis sûr et certain, par contre, qu'il y a des articles de fac. Ça, c'est une certitude. Euh, J'irai vérifier juste après ce webinaire. Et s'il n'y en a pas, je vous en prépare une très rapidement. Est-ce que, est que j'ai répondu à vos questions Je suis désolé, j'ai encore dépassé. Euh, C'était encore une fois très intéressant. Hum. Alors, une question très précise de Jérôme qui demande est-ce qu'on a déjà une API euh, développée avec Sage L100 euh, Je n'ai pas cette réponse, Jérôme. Passez par le support, euh, passez par l'onglet de chat sur le sur le site internet. Posez cette même question. Euh, je... Je pense que la question montera directement vers Amélie, euh, qui est au support niveau 2 pour vous répondre et vous dire si ça a déjà été fait. Euh, voilà, si on peut, si on peut vous donner peut-être une méthodologie quelque chose. Euh, on est en cours aussi d'un de, de, de, schéma vidéo académie pour vous expliquer comment utiliser l'API de façon la plus simple, quelles en sont les limites, quels en sont les, les avantages pour vous. On va vous sortir ça également très rapidement. Alors, j'ai une question de Marie qui demande s'il est possible d'importer les données celle ci pour étudier en profondeur l'activité commerciale de mon entreprise. Alors, j'imagine que c'est exporter que vous voulez dire Exporter les données celle ci dans, un, dans du reporting, par exemple, pour, pour faire du reporting plus poussé. Euh, si c'est bien ça, oui, en effet, vous allez pouvoir exporter beaucoup de choses euh, directement via la plateforme d'export celle-ci. Allez voir un petit peu tout ce, qui vous, tout ce qui vous est possible. Et si vous ne pouvez pas tout faire, il est possible de créer des liens API. Euh, avec des outils de tableau de bord par exemple si vous voulez faire du reporting beaucoup plus poussé euh, et on, vous allez pouvoir comme ça euh, exporter de la donnée c'est d'ailleurs un des euh, euh, c'est d'ailleurs des points qu'on évoquera sur les vidéos académies euh, parce que c'est quelque chose qui nous est régulièrement demandé, d'exporter de, de la donnée pour faire de l'analyse extrêmement fine euh, de, de ce que vous faites avec celle-ci Alors, est-ce qu'on a une idée d'une date de production, de publication, pardon, d'une application? Euh, alors, je ne vais pas vous donner de date très clairement. L'application a énormément avancé. Euh, la nouvelle version de l'application, euh, elle est juste absolument top. Euh, je pense qu'il va y avoir rapidement euh, des phases de test euh, clients sur cette application, euh, nous on l'a déjà vu en interne elle est vraiment top, mais oui, oui ça va euh, c'est quelque chose qui va arriver, je peux, je, vraiment j'ai pas de date à vous donner, je suis pas dans les dans, dans ce type de secret, euh, parlez-en à votre, votre commercial ou votre CSM qui est en charge, il y aura peut-être un petit peu plus d'informations que moi euh, mais c'est vrai, vrai que ça nous est beaucoup demandé et on a énormément travaillé dessus, plus précisément notre service développement, ils sont absolument top ils ont beaucoup travaillé dessus, donc euh, ça va arriver Bonjour, peut-on avoir une date de la dernière commande passée par un client Oui, bien sûr, vous, avez, euh, vous pouvez récupérer en fait, les derniers documents qui ont été créés, les dernières opportunités, euh, les derniers historiques qui ont été laissés. Euh, bah, en fait, c'est le cœur du CRM, hein, c'est pouvoir re retrouver ce type d'informations. Alors, est-ce qu'il est possible de, de faire une analyse des verbatim clients euh, en tapant un mot-clé alors si je comprends bien, c'est une question de Juliette, vous voulez dire par rapport aux au commentaires qu'on laisse sur une fiche client, euh, si c'est bien ça, il n'y a pas aujourd'hui euh, ce type de recherche, on tend vers ça, euh, on tend vers également la possibilité de, de notifier quelqu'un dans les, dans, les, dans les historiques avec un petit at, un petit hâte Bernard par exemple. Euh, on n'en est pas là encore aujourd'hui, euh, c'est assez compliqué d'identifier de, de, de, ce, ce type de choses. Alors, est-ce également sur votre plateforme que se passe le ciblage pour envoyer un emailing newsletter Oui, en effet, Marjorie, euh, vous avez la possibilité. Donc, celle-ci, vous l'avez compris, vous donne énormément de critères de qualification. Et cette qualification, en fait, très simplement, elle se transforme en segmentation dans celle-ci. Donc, plus je vais qualifier mes clients, plus je vais avoir de critères de segmentation, et plus je vais avoir une segmentation fine pour une communication efficace. Vous savez qu'aujourd'hui, la communication efficace, c'est une communication très personnalisée. Pour que ce soit personnalisé, et en fait, il, faut, il faut parler à la bonne personne au bon moment avec le bon message. Et ça, vous pouvez tout à fait le faire avec celle-ci grâce à une, une segmentation extrêmement fine. Donc oui, oui c'est tout à fait possible. J'ai beaucoup dépassé, euh, je, suis, je suis désolé, j'espère que, que que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Les questions qui sont restées en suspens, je vais les transférer au service CSM pour qu'on puisse vous répondre le plus rapidement possible. Euh, on, on se rendra tous bien sûr disponibles avec plaisir pour répondre à vos questions si vous en avez. Il y a le support, il y a le CSM qui vous suit si vous avez déjà un compte chez nous, c'est le cas. Si vous n'avez pas encore de compte, Créez-vous un compte de trial, demandez une démonstration pour vraiment prendre en main la solution, comprendre comment elle fonctionne. Ce qui est génial dans une démonstration, c'est que vous avez un expert, celle-ci, euh, qui va vous dire précisément, il va prendre la somme de vos besoins et il va les transposer dans celle-ci. Voilà comment celle-ci va répondre à vos besoins. Et vu qu'ils connaissent celle-ci sur le bout des doigts, euh, ils vont vous répondre extrêmement simplement. Voilà, merci beaucoup euh, d'avoir été très nombreux aujourd'hui à participer à cet atelier en ligne. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour euh, via Livestorm ou directement sur mon LinkedIn ou par mail, comme vous le souhaitez, pour me dire si ça vous a plu et si vous voulez qu'on qu multiplie un petit peu ces formats très euh, très pris en main de la solution. Euh, qui pense, euh, je... voilà qui à mon sens sont très intéressants, parce qu'on échange beaucoup, et ça moi j'adore. Donc voilà, laissez-moi laissez -moi un petit message par rapport à ça. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout, alors que j'ai très largement dépassé le temps que je vous avais demandé. Euh, je, vous, je vous souhaite une excellente journée, à tous, et à très bientôt pour un nouveau webinar.